ce mois de mars, eh bien ça démarre avec les poissons, hein, comme chaque année euh, les poissons sont euh, à, au, au gouvernail et euh, bon, bah, c'est votre signe opposé sur la roue du zodiaque. Hein. Il représente les autres, votre façon d'être en relation avec les autres, et euh, l'image que les autres ont de vous, mais pas la vraie, celle que vous pensez, qu'ils ont de vous. Hein? Et souvent, elle est un petit peu dévalorisée, cette image hein? chez, chez vous les vierges. Sauf que Uranus est en bon aspect avec vous, hein, et elle, elle a fait le premier décan. Elle va bientôt s'attaquer au deuxième décan, et il y a un côté très libérateur, libérateur euh, peut-être euh, justement d'une relation qui vous pèse ou d'un contrat dont vous ne vouliez plus sur le plan professionnel. Euh, peut-être que vous avez envie de monter aussi votre propre affaire, d'être indépendant, de ne plus avoir de compte à rendre à personne ce qui est quand même euh, hein, une grande chance, une liberté finalement. Et avec les bons aspects d'Uranus, eh bien on a... Euh, on trouve sa liberté, on trouve le chemin de sa liberté et vous êtes en train de le trouver. 1er euh, décan c'est pratiquement déjà fait et deuxième décan ça va commencer très bientôt, ça a même peut-être déjà un petit peu commencé. Euh, après le 20, le soleil va rentrer en bélier, Bon, c'est votre secteur d'argent, hein? donc avec le soleil ça donne la tonalité du mois, hein? donc la tonalité du mois ce sera l'argent l'argent que vous devrez rentrer, hein, parce que vous avez peut-être un trou dans votre trésorerie, bien que ça m'étonnerait hein, quand même, les vierges sont assez économes en, en règle générale, mais il peut y avoir une petite crise parce que vous allez être obligé de payer des impôts ou quelque chose qui vous fera sortir une somme que vous n'avez pas envie de sortir, enfin vous voyez, ça va prendre deux trois jours, hein, parce que le passage du soleil il est rapide, hein. mais euh, bon, euh, quand même, l'ambiance du mois, elle sera euh, liée à l'argent. On en vient euh, maintenant à Mercure. Hein. Mercure, c'est votre planète maîtresse, vous le savez, elle commence le mois, euh, la première partie du mois jusqu'au 16, elle est en elle est en Verseau, et elle est rétrograde jusqu'au 10. Hein. Je vous rappelle qu'elle était face à vous euh, début février, elle a avancé, elle a reculé en Verseau, et donc elle est toujours en Verseau hein, la première partie du mois, et euh, le Verseau, bah, c'est votre secteur du travail, donc vous allez être un petit peu focalisé sur le travail, mais sur des détails dans le travail, des petites choses, des relations un petit peu tendu, peut-être avec les collaborateurs, euh, ou vous-même vous serez tendu, nerveux, vous ne vous sentirez pas euh, dans votre forme habituelle. Euh, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est arriver à dormir davantage, à vous trouver des moments de pause. Ne, ne... Souvent le, la Vierge elle se dit qu'il faut qu'elle aille vite dans son travail, qu'il faut que euh, même qu'elle devance hein, parfois les choses, non, là essayez de faire les choses en temps normal euh, et euh, accordez-vous des petites pauses pour euh, respirer, puis pour recharger vos batteries surtout, parce qu'en période, euh, hein, quand, ma, quand Mercure est en Verseau, on peut avoir euh, des moments, euh, hein, euh, des petits coups de barre, des choses comme ça. Euh, alors donc, euh, essayez de vous ressourcer le plus souvent possible, tant que Mercure sera en Verseau et rétrograde surtout. Hein. Donc bon, vous n'aurez pas trop la forme. Hein. Alors après elle va reprendre une marche directe le, le, le 10, donc bah, ça va petit à petit se calmer, même si vous aviez euh, euh, des discussions avec des collègues, des, des, collègues des, des tensions, etc. ça va se calmer. Et puis euh, bon, Mercure va rentrer euh, de nouveau, comme début février, en Poissons! C'est-à-dire qu'elle va être face à vous, et que là les discussions, bon elles vont être quand même un peu moins tendues, elles vont être d'égal à égal, et vous trouverez forcément un consensus. On en vient maintenant à Vénus, votre planète d'amour et d'argent, hein, bien sûr. Alors elle est euh, les cinq premiers jours du mois, elle est encore en Bélier, hein, donc dans un secteur financier. Il sera question d'argent et d'argent qui vous manque, hein, on en revient à ça euh, parce que Vénus va être en dissonance avec Saturne, donc forcément il y aura un manque un petit manque à gagner mais rien de grave, n'en hein, faites pas un drame, ne, ne, hein, ne vous focalisez pas dessus parce que franchement vous allez vous rattraper après, ça je vous le promets. Donc euh, bon et ça concernera essentiellement le troisième e décan d'ailleurs qui est quand même le, le, le, le mieux loti, euh, hein, le, le chouchou des planètes. Parce que en effet après euh, Vénus elle rentre euh, le 5 en Taureau, un signe qui est en vraiment en, en harmonie avec vous, qui est un signe de joie, de, de, de, où il y a du bonheur à la clé, des réjouissances, des fêtes, euh, vraiment c'est un, un, un secteur de votre ciel qui est extrêmement positif, et qui vous rend positif, et qui est aussi un secteur de confiance, c'est-à-dire que vous êtes en confiance, ce qui n'est pas toujours le cas, et les autres vous font également confiance. Donc avec cette Vénus là, c'est sûr que sur le plan affectif, vous allez être bien avec votre chéri, ou alors vous allez faire des rencontres, vraiment il y a hein, des, des très beaux aspects dans le ciel sur Vénus, donc c'est très possible que vous fassiez de nouvelles connaissances, je ne dis pas que vous allez tomber amoureux en 5 minutes, parce que ce pas votre genre mais euh, bah, petit à petit, vous allez peut-être apprécier les qualités de quelqu'un et vous dire que euh, quelque chose serait possible. Hein, euh, de toute manière, euh, bon, et même si vous êtes avec quelqu'un déjà, hein, et disons que la relation peut progresser parce qu'on on est dans un secteur de d'évolution et de progression euh, et Vénus va s'imprégner de tout ça. De plus votre sensualité hein, sera un petit peu décuplée par cette configuration. On termine avec Mars qui gère vos énergies, votre volonté, votre détermination aussi, et tout ça va être très fort ce mois-ci puisque Mars va se trouver en Capricorne, c'est-à-dire, vous voyez, ça ferme, ça fait un triangle dans votre carte du ciel, et le triangle est quelque chose de très positif Il y a Mars, Vénus, et, et vous, votre signe, votre décan. Donc euh, voilà, vous allez avoir une, une volonté, une dynamique, la forme hein, également, hein, parce que Mars, comme ça, Capricorne, un hein, signe de terre euh, solide et déterminé, euh, bah, vous aurez la forme, vous ferez de, en sorte euh, qu'on respecte vos volontés, vos désirs, vous prendrez des initiatives hein, ou vous serez à l'initiative de quelque chose et euh, bon vous irez de l'avant, vous vous laisserez pas arrêter euh, euh, comme ça vous arrive d'habitude, par des... Euh, non pas que vous soyez hésitant, mais vous avez peur de mal faire, vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur d'être à côté de la plaque, euh, ce qui peut être possible hein, pour certains, pour ceux qui reçoivent des euh, par exemple, hein, on peut être à côté de la plaque. Mais là non! Euh, vous ne serez pas à côté de la plaque, hein. alors je vous conseille vraiment de foncer, de prendre les décisions qui s'imposent, d'agir sans vous préoccuper, de, du regard qu'on peut avoir sur vous, de ce qu'on pense, non, vous faites ce que vous avez à faire et vous y allez sans hésitation, sans scrupule. et, et s'il y a une place à prendre, hein, prenez-la, ne vous dites pas excusez-moi, est-ce euh, euh, que je peux monsieur prendre la place? Non, vous vous y mettez hein, et, et s'il s'agit d'une place dans votre entreprise, par exemple, si elle se libère, pourquoi, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vous qui la prendriez hein? Bon, euh, il faut défendre votre cause évidemment, mais vous pourrez le faire. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine,